J'ai bien aimé ton interrogatoire. Tu as proposé aux patients d'arrêter le tabac, mais j'ai noté un point que tu peux améliorer. Il manque une question importante. C'est une question sur le tabac. Peut-être la question sur la durée du tabac Oui, exactement. C'est important pour la quantification en paquet année. Il manque aussi une partie importante dans l'organisation de ton interrogatoire. Est-ce que tu sais laquelle? Non, je ne sais pas. C'est la phrase de transition avant de demander les symptômes. Quelle phrase pourrais-tu utiliser? Par exemple, très bien, merci, nous allons maintenant revenir à votre problème. Oui, c'est ça. Tu as aussi fait une petite erreur quand tu as dit au Marseille. Il faut utiliser A ah, devant le nom d'une ville. Maintenant, on change les rôles. Je suis le patient, le docteur, et toi, tu nous donnes un feedback. Oui, d'accord.